cette tête c'est ma tête de il est 7 heures du mat et je pars travailler et je sais ce que vous vous dites si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas du monde du spectacle vous vous dites eh, ça va quoi des gens qui se lèvent à 7 heures pour aller travailler il y en a plein oui mais nous on va jouer un spectacle à 10 heures du matin et ça c'est pas ce qu'il ya de plus simple Ouais, donc je vous disais, on fait un spectacle à 10 heures et ça c'est pas simple parce que il bah, y a rien qui est chaud à 10h. Là en l'occurrence, il va falloir qu'on joue devant euh, genre 300 enfants environ. Euh, et tu vois, je le vois là, ma voix elle est pas prête, euh, mon corps il est pas prêt, il va falloir que je parle. C'est pour ça que je fais une vidéo d'ailleurs, hein, je vous le cache pas, ça me permet d'échauffer ma voix. Alors ceux qui suivent bien toute la chaîne, vous le savez, hein, mais EO c'est une pièce jeune public dans laquelle je participe. Je joue trois rôles, je joue... Le rôle d'un enfant, un camarade de classe, du personnage principal qui s'appelle Eo, Le rôle du maître d'école et le rôle d'un prof de guitare. Il va aussi falloir que je fasse des exercices pour chauffer ma voix. Je déteste ça, mais là c'est un peu obligatoire. Va va va va va va va va va va va va va va Non là à mon avis ça part mal. Lui chante pas carousseau tout de suite. Et en plus je me tape un camion. Heureusement j'avais prévu du temps. Heureusement j'avais prévu du temps En vue de ce genre d'imprévu En vue de ce genre d'imprévu Je vais quand même essayer de le doubler Je vais quand même essayer de le doubler Elle est quand même belle ma région Elle est quand même belle ma région Ça n'empêche que je vais être en retard à cause de ce putain de camion Qui avance à 70 à l'heure 507 heures, c'est la meilleure chaîne Vous devriez tous vous abonner Une vidéo tous les dimanches soirs. Un gars qui se chauffe sur la route Qui arrive au bout de sa tessiture Et comme je n'ai vraiment pas de chance Voici un autre petit camion Je suis pas très fort pour trouver des rimes Et j'arrive encore au bout de ma voix. Mais ça vient quand même tout doucement. Je m'interroge quand même un petit peu sur l'intérêt de cette séquence. Nico, t'aimes bien jouer le matin, toi, à 10h comme ça Ça me dérange pas. Ah ouais, ouais Ouais, Je viens de leur dire que c'était l'enfer, ouais, qu'on n'était pas, Qu pas chaud et tout. Toi, Julien, t'aimes bien Tu t'en ah, fous aussi. Bon. Ah, toi, t'aimes pas du tout Ah non. 1, 2, 3. Et c'est ça. 1, 2, 3. La petite tablette. Ça peut être pas mal. Oui. Tu veux être derrière le rideau Tu peux pas être plus derrière le rideau mon gars Je suis pas content de moi On a fini la première et j'ai pas été très précis, voilà, j'ai pas eu, genre, vu trop de mémoire, des trucs vraiment dramatiques, mais c'était pas une bonne représentation, j'ai pas été bon. Je sais pas si parmi... Euh, ceux qui me regardent, vous connaissez ce sentiment. Tu sais, tu filmes ton spectacle, tu sais que tu n'étais pas, pas au top, quoi. C'est chiant. C'est vraiment pas agréable comme sensation. Il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Il n'y a, a pas eu un bug monstrueux. Mais globalement, pendant tout le long du truc, c'était approximatif. C'était des petites bafouilles par-ci par-là. Des accords qui ne sont pas très franchement attaqués. Des, des petites hésitations sur les paroles. Enfin... C'est le truc qui te laisse un goût pas fini. Quoi. Donc ça tombe bien, puisque c'est pas fini. Et qu'il y a une autre représentation à 14h30. Et là, je peux te dire, je suis gonflé à bloc. J'ai envie de la faire celle-là. J'ai envie de... une revanche à trembler. Messieurs, dames, je n'ai qu'une chose à dire. Pour résumer cette deuxième. Na! <rire> <Voilà. rire> tu vois ce que je veux dire Bon, voilà, vous aurez compris, j'ai mieux réussi que ce matin. C'est cool. Bon, après, toi, pareil, oh, c'était pareil. pareil. Ah non, mieux. C'était mieux, toi ah, beaucoup, mieux. Ah. beaucoup mieux. Bah oui, tu vois, on n'est pas... pas à l'abri. Allez, au revoir, ma maison pour deux jours.